Le calendrier de l'avent 2016 de Totti Pies. Jour 12. Un petit garçon écrit au Père Noël Cher Père Noël, je suis orphelin et n'ai jamais eu de cadeau. Pourrais-tu m'envoyer 100 euros s'il te plaît Le facteur, ému par la lettre, fait une collecte auprès de ses collègues du centre de tri. Il ne parvient qu'à récolter que 50 euros. Qu'il envoie tout de même au garçon. Il reçoit alors une nouvelle lettre. « Cher Père Noël, je te remercie pour ton argent. Mais les postiers m'en ont piqué la moitié. »